Salut, alors dans cette vidéo je vais répondre à une question simple qui m'est posée euh, assez régulièrement euh, à savoir est-ce qu'il faut apprendre 3ds max pour faire vraiment les plus beaux rendus possibles parce que souvent ce qu'on voit, euh, on, lorsqu'on voit de, des rendus très très réalistes, mais ils sont réalisés avec 3ds max alors est-ce que c'est indispensable de passer par ce logiciel là pour vraiment faire des super rendus ou est-ce que SketchUp et VRL peuvent faire à peu près la même chose c'est ce que je vais tenter de, de vérifier dans cette en tout cas on va tenter de comparer dans cette vidéo ça va être assez rapide je connais les deux logiciels à peu près aussi bien c'est à dire j'utilise sketchup et V-Ray. j'en parle beaucoup dans les vidéos mais j'utilise aussi bien 3ds max et V-Ray, dont je parle beaucoup moins parce que ça intéresse aussi beaucoup moins de monde mais je les maîtrise à peu près pareil en tout cas pour la pour ce qui concerne les rendus d'architecture parce que 3ds max est capable de faire bien d'autres choses que des rendus d'architecture. On peut faire vraiment beaucoup de choses que SketchUp ne fait pas. Donc on va comparer ce qui est comparable. J'ai fait une scène dans SketchUp et j'ai fait une scène dans euh, 3ds Max. Je vais faire un rendu de chaque et on va comparer euh, laquelle est la meilleure, quelles sont les différences, pourquoi, etc. Donc je vais juste commencer par, euh, grosso modo, euh, ben, de, de, de dessiner les lignes de différence entre euh, 3ds Max et SketchUp. Donc, SketchUp, c'est un logiciel que bon, vous connaissez tous ici parce que vous l'utilisez tous et qui permet de faire essentiellement des rendus. De choses carrées, des murs, des meubles, des fauteuils, des choses comme ça, il y a peu d'organique, il y a peu de choses, c'est beaucoup d'architecture finalement, même si là j'ai utilisé des plantes et plein de choses comme ça. Euh, dès qu'on veut modéliser des choses qui sortent un petit peu de tout ça, qui sont très organiques, ça devient très compliqué, là où un logiciel comme 3DS Max, ben, ça va être beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus facile, non c'est pas facile mais en tout cas ça va offrir beaucoup plus de possibilités on va pouvoir faire ce genre de choses évidemment la courbe d'apprentissage des deux logiciels elle est très très différente, SketchUp ça prend beaucoup plus vite que 3ds Max SketchUp a une interface relativement claire alors pas forcément la mienne aujourd'hui parce que j'ai plein d'extensions d'affichés mais de base SketchUp est quand même un outil assez simple avec des outils simples alors que 3ds Max si je vous montre son interface et j'ai mis la même scène hein, dedans et eh bien l'interface déjà elle est beaucoup plus usine à gaz, il y en a un peu dans tous les sens, donc là c'est beaucoup plus long de s'y retrouver, d'apprendre l'interface, etc. Par contre, 3ds Max va pouvoir donc faire beaucoup plus de choses, mais pas seulement dans la modélisation organique aussi, des, on peut faire de l'animation, on peut faire des personnages, les faire bouger, on peut faire des simulations de fluides, des simulations de fumée, des explosions, des particules, enfin, pas énormément de choses que SketchUp ne fait pas, ou alors très difficilement avec des extensions donc dans cette vidéo encore une fois je vais comparer ce qui est comparable les rendus d'architecture avec la scène que je vous montre ici donc c'est euh, des personnages de Cosmos parce que oui il y a Cosmos aussi dans 3DS Max donc j'ai pris le même personnage la même déco, le même tapis, la même table j'ai essayé de garder le même angle il y aura quelques petites différences d'éclairage parce que même en utilisant le même Dome Light j'ai pas réussi vraiment à avoir le même éclairage je fais quelques tests il y a quelques différences j'ai pas, les... pas mené les rendus jusqu'au bout pour voir ce que ça donnait donc c'est ce que je vais faire là la scène donc dans 3ds max elle ressemble à ça euh, Bon, Voilà, je vais juste masquer ici le plafond pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble Voilà donc on a un petit coin de, de, de séjour avec une fenêtre de la lumière qui va entrer là Qui va taper un petit peu sur le mur et sur le personnage, le petit éléphant en bois, la déco, bref et dans une petite lampe ici avec une lumière qui va venir là pour un petit peu détailler le, les reliefs que j'aurais mis sur la matière du mur. Et on va voir justement dans l'un et l'autre comment est-ce que c'est rendu, est-ce qu'il y a une différence. Et puis dans SketchUp, bah, on retrouve la même scène. Si je bouge, euh, c'est pareil, sauf que là, tout est blanc parce que c'est du cosmos. Euh, la petite lampe avec une lumière pareil qui va raser un petit peu la texture qui est là. Et une fenêtre, bref, c'est la même scène, même table, même plan de caméra normalement. Simplement, ben, les réglages d'un côté et de l'autre vont peut-être un petit peu euh, être modifiés. Hop, là, je vais remettre cette matière-là ici, blanche, voilà. J'ouvre les réglages et on regarde ce qu'on qu peut comparer. Donc, je vais aller dans l'engrenage ici. Je vais mettre en qualité médium, euh, Global Illumination, Irradiance Map, Light Cache. Je vais mettre un peu dambient occlusion, c'est-à-dire des petites ombres ici et là. J'ai des vidéos qui traitent de ça sur la scène. ambient occlusion, voilà, à 10 et 0,4 et je vais lancer un rendu de 1500 par 1500 c'est à dire un rendu carré comme ça parce que euh, ben, comme ceux qui me suivent sur instagram et je vous invite à aller, à aller voir ben, je l'ai déjà posté il y a quelques temps euh, la version euh, la version sketchup j'ai pas fait la, euh, la version 3ds donc je vais la faire aujourd'hui et dans 3ds le réglage il se passe ici j'utilise également verré euh, avec un dome light -like, tout pareil et je vais donc faire un rendu de 1500 par 1500 au niveau de la qualité je vais rester sur quelque chose de médium et puis, euh, puis c'est à peu près tout. On va voir lequel ressort le mieux. Bon, je vais dans la caméra ici. Ah oui, pour identifier les deux rendus, les pieds de la table sur 3DS Max sont un peu dorés, alors que les pieds de la table sur SketchUp sont plutôt dans des tons gris-argentés. En tout cas, gris, il y en a un qui sera gris et plutôt jaune. Comme ça, on va bien les différencier. Je lance les rendus, puis on fait le comparatif juste après. Ça y est, les rendus sont terminés des deux côtés, côté SketchUp et côté 3DS Max, on va pouvoir comparer les résultats. Alors je vous le dis tout de suite, les résultats sont, euh, sont quasi similaires, il y a des petites différences, mais il va falloir zoomer sur l'image pour les voir, tant ça se ressemble. Hein. Euh, les lumières sont pas exactement non plus les mêmes, parce que j'ai pas pu orienter le Dome Light vraiment pareil, Enfin, ça devenait difficile, Donc, mais j'ai mis des réglages de rendu de qualité strictement identiques. Simplement, ce qui va changer, c'est un petit peu l'orientation de la lumière et des ondes. Donc euh, ben, on compare, voici le résultat SketchUp et voici le résultat 3DS. Euh, comme ça au premier coup d'œil, on ne voit pas vraiment de différence. Alors pour nous aider à comparer de manière très précise, étant donné que j'utilise verrez des deux côtés, on peut mêler les historiques, vous savez l'endroit où on stocke les rendus. Donc j'ai stocké le rendu ici dans l'historique, le rendu 3DS Max et... Je suis venu dans SketchUp, j'ai fait la même chose. Et ce qui fait qu'on peut comparer les deux. J'ai à la fois les rendus SketchUp et les rendus 3DS qui se mélangent ici. Donc voici le rendu euh, SketchUp et le rendu 3DS, je peux le charger. Euh, je peux le charger ici, on voit hein, le, le, la, la table dorée ou la table argentée. Donc je vais comparer les deux. Euh, je vais mettre un comparatif AB en mettant sur la partie gauche de l'écran euh, bah, le rendu 3DS et sur la partie droite, le rendu SketchUp. Et quand je vais faire varier la petite, le petit slider ici, mais je passe de l'un à l'autre qui permet vraiment de voir qui fait quoi, qui est le meilleur. Donc on va essayer de comparer intelligemment. Je vais venir ici et on va comparer tout de suite les parties blanches derrière le personnage, là où il y a beaucoup de mal à gérer la lumière. Donc il faut zoomer pour voir ce qui se passe. Et si je zoome suffisamment, je vois que SketchUp fait beaucoup de bruit. Ça fourmille un petit peu parce qu'il a du mal à gérer les basses lumières, alors que 3DS Max, ben, c'est beaucoup plus lisse. Les deux rendus, je précise, sont sans dénoiser. C'est du brut. Idem sur la chemise du personnage. En 3DS c'est très lisse. Et sur l'autre, il y a beaucoup de bruit. Okay. Je viens sur les détails du mur, ici. où Il y a du displacement. On voit des petites ombres. 3DS, ça donne ça. SketchUp, c'est beaucoup plus plat. On voit que le, le displacement a été mal géré. Je ne sais même pas s'il a fonctionné, d'ailleurs. Ce qui est un peu le problème de SketchUp, c'est que le displacement euh, est très capricieux et fonctionne une fois sur deux. Quoi. Donc là, il n'a pas fonctionné, clairement. Et puis, je peux venir aussi dans la zone ici où l'ombre se dégrade un petit peu. Et on voit que sur euh, sur SketchUp, là, encore une fois, beaucoup de bruit, du mal à gérer le dégradé de l'ombre. Alors que sur 3DS, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus net. Il y a un petit peu de bruit, mais très très peu. Et euh, au niveau de la réfraction du verre, de, de, du bois, etc., il n'y a pas vraiment de différence notable. Alors, le piqué est meilleur sur 3DS que sur SketchUp. Mais alors là, on se demande pourquoi avec des réglages strictement identiques, j'ai un résultat qui est quand même assez différent. Et le premier indice, il vient en survolant les images dans l'historique. On voit que le rendu 3ds max a mis 48 minutes à se faire, 49 quasiment, alors que le rendu SketchUp a mis 11 minutes. Pourtant, tout est en médium avec le même noise limit, enfin, les mêmes réglages fins, etc. Donc, on voit que ben, on leur, quand on met médium d'un côté, médium de l'autre, on ne peut pas s'attendre au même résultat. Donc, j'ai été curieux de savoir ce que pouvait donner un rendu VR et SketchUp en poussant les le, le, le, le réglage au maximum, hein, c'est-à-dire ici, Hop, en venant dans, dans, dans l'engrenage là, et en poussant là, voilà, en high plus, au lieu de medium. Et bien le résultat, c'est que l'image déjà a mis 3 h 40 minutes à se, se calculer, mais c'est pas grave, on va pouvoir comparer, donc la charge sur le côté droit, et là on va revenir sur les mêmes points de comparaison, euh, 3ds max, sketchup, donc là on voit même plus de différence, il y a même un léger avantage à sketchup, normal, 3h40 de travail, il fait quand même un peu mieux, sur le relief, bah, là le displacement n'a pas mieux fonctionné, et puis, euh, sur le dégradé de l'ombre, là, bah, là c'est carrément parfait côté SketchUp. Il n'y a plus du tout de bruit, du tout, du tout, du tout. Euh, pareil sur la réfraction du verre, on est sur quelque chose de vraiment super propre, etc. À... Donc, il faut juste, si on veut un super résultat équivalent, bah, au lieu de, de mettre médium des deux côtés, il faut juste pousser un peu plus de l'autre côté. Et inutile de mettre en high plus, hein, il suffit de mettre peut-être médium plus ou high, ce qui va juste permettre d'avoir de, de, bah, un meilleur résultat de... Mais vous voyez que globalement, les différences, même de base, elles sont quand même minimes. Alors comment on explique que souvent dans les rendus qu'on voit sur les sur les, les, les Instagram, les partages d'images, il y a une telle différence qu'on ait clairement l'impression que pour faire des belles images, il faut utiliser 3ds Max. ben En fait, c'est parce que 3ds Max, il est utilisé uniquement, de par sa complexité et sa courbe d'apprentissage qui est très longue, il est utilisé uniquement par des professionnels de l'image, des gens dont le métier, c'est de faire des rendus 3D, et pas forcément de faire de la décoration, de l'architecture, de l'aménagement paysager. Comme la plupart des gens qui utilisent SketchUp. Donc, dans SketchUp, on a des rendus qui sont faits par des gens dont c'est pas le métier, tout simplement. Ça veut pas dire que le logiciel n'est pas capable de faire aussi bien, ça veut juste dire que les gens qui l'utilisent sont moins pointus, on va dire, que sur 3ds Max. Donc, l'intérêt d'utiliser 3ds Max pour des petites scènes d'intérieur comme ça, ou de, de, de l'archi intérieur, je dirais que l'intérêt n'est pas fondamental. On peut très bien travailler sur SketchUp et avoir les mêmes résultats. Là où 3DS Max va être beaucoup plus utile, c'est quand on va commencer à manipuler des scènes très lourdes. Là, je suis sur une scène petite, mais si j'avais, au lieu d'un petit appartement, un complexe immense avec plusieurs immeubles, des parcs paysagers, avec de la végétation, des routes, des voitures, des personnages qui courent, je ne sais pas quoi, de la fumée, évidemment là, je passerai sur 3DS Max et j'aurai tout intérêt à apprendre 3DS Max pour faire ce genre de choses. Vous pouvez aussi avoir intérêt à apprendre 3DS Max si vous voulez faire de la 3D votre métier c'est-à-dire votre métier ça serait plus architecte, ou euh, enfin vous êtes plutôt dans le profil infographiste, euh, vous voulez faire des images soit en tant que freelance, soit en tant que... Euh, bah, vous faire recruter par des, des agences de graphisme, hein, dont, dont c'est le métier en fait, bah, là évidemment 3ds max en architecture reste la référence et un logiciel bah, qui s'intègre encore en plus très bien dans, dans tout, tout, tout l'univers autodesk, c'est-à-dire avec AutoCAD, avec Revit, etc. étant donné que c'est la même boîte qui fait tout ça, bah, là on a tout intérêt à connaître ce logiciel, mais... Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, eh ben SketchUp, là, il suffira entre guillemets largement parce qu'on pourra avoir des super jolis rendus avec une simplicité d'utilisation qui est quand même euh, plus bah, plus aisée. On peut, on peut, L'interface de SketchUp, elle est plus facile. Le logiciel est plus simple à apprendre que les 3DS. Si vous avez des remarques ou des commentaires à faire, si j'ai oublié de vous dire quelque chose, il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter, ben allez-y dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce petit comparatif. Est-ce que ça vous a aidé euh, merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux et j'essaie du coup de mettre à jour le plus en plus souvent les matériaux et les modèles 3D que je mets à votre disposition. Et je vois que vous, vous les utilisez en plus ces matériaux et ces, ces modèles dans vos rendus, donc ça me fait plaisir. Euh, merci à ceux qui, qui me soutiendront dans le futur. Et puis euh, n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas de mettre un pouce, un like sur la vidéo si vous l'avez aimé, parce que c'est vraiment ça qui référence la chaîne, qui la fait connaître et ça me permet bah, de, de m'y investir de plus en plus. Euh, à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!